la v'la les yankli posé au chefri, il me faut mon yébi Rue ou dompé, les tasses sont bombées, mes poches sont gonflées Y'a v'la les yankli posé au chefri, il me faut mon yébi Rue ou dompé, les tasses sont bombées, mes poches sont gonflées Donne-moi mon dollar, donne-moi donne donne mon dollar donne Envoie mon pioche, j'ai la dada dollar, moi la dada dollar. Don don donne-moi don mon dollar, donne-moi mon dollar Donne-moi mon dora envoie mon cul, j'ai la dalle d'Atora, la dalle Donne-moi donne donne mon dora ma soeur la claque son Je J'suis dans la suite avec deux folles. On bousille, on bousille la je j'suis dans ma zone avec mes hommes. Va jouer au beat, et pas trop de la maison. Y'a ceux qui cognent, ceux qui payent l'addition. Si c'est la guerre, c'est pas dans ta nez, -o. L'équipe est la même, je avec mes refs Le jour de paye, on va bien faire la fête Et s'il y a un blême, je avec mon neuf Il m'a pas plus, après parle dans la tête J'suis dans mon bloc, les gars fument leur gueule Quand on arrive, se cache comme des taupes. Elle a vu mon équipe, elle a vu la cause Elle a vu qu'on a pris ses décodes Yavla les Yankli posé au cheffri, il faut mon yebbi Rune à tombée, les tas sont bombés, mes poches ont gonflées Yavla les Yankli posés au cheffri, il faut mon yebbi Ruinaro tombé, les tas sont bombées, mes poches sont gonflées, donne-moi mon dollar Donne-moi mon dollar Envoie mon cul, j'ai la datatola La datatola Donne-moi mon dollar, donne-moi mon dollar, Donne-moi mon, donne mon, donne mon dollar Envoie mon cul, j'ai La datatola La data Tola Donne-moi mon dollar, la petite encaisse, quand c'est dans la poche Quand des approches, on va brûler la gomme Je me retrouve solo, j'ai rien dans les poches J'ai pris le gros lot, je retrouve mes bosses Les petits dans le charbonne et boss En caisse du chiffre quand ça vend de la bœuf Je vais retourner ta tête si tu prends mon cash Je vais mes des si je te prends mon monde Yavla a Yankli, posé où je au il mon guépit Runaro mes tas sont bombés, mes poches sont gonflées Yavla l'allée clip posé au je il mon guépit Rue la les tas sont bombés, mes poches sont gonflées, donne-moi mon dollar, donne-moi, donne-moi mon dollar, donne-moi. Envoie moi mon cœur, j'ai f... la data dollar, donne-moi, la data dollar, donne-moi. Donne-moi donne mon dollar, f... donne-moi mon dollar, oh, donne-moi donne mon dollar, Envoie mon cœur, j'ai la data dollar, donne-moi, la dollar, donne-moi. Donne-moi mon dollar. We'll be